Coucou YouTube Vous avez pu le voir, ça fait une semaine que les lobbies sont à la limite de l'injouable. Que des tryharders, ou que des monstres, ou des cheaters. J'ai pas fait la différence, je les ai tous défoncés. Bon visionnage, pense à t'abonner, chacal. Bisous. Allez, les gars. Il y a du monde là-bas. Pistolet. Pas d'armes. Ouais, il y a pas Tiens, prends ça. Pistolet, ouais, merci. Euh, merci. Tiens ça, hop. NON! Oh! Tiens, ouais. vas-y, je suis la en bas, je vais prendre la loupe. Ouais, vas-y. J'ai vu que tu l'as regardé, Hichem. Je peux pas dire que tu l'as pas regardé. Je l'ai regardé, tu regardé. La, tu l'as regardé elle comme il faut, elle... hein? Elle m'a fait de l'œil, Tu l'as regardé comme quand tu regardes. Euh... Non, rien. non, rien. Ouais, oui, oui, euh, oui. oui. Elle, ouais. elle, oui. Elle. elle, elle, en partie qui est. Euh... C'est celle-là. pire, je prends imprimée. On a un drone. Allez, viens. Rouge. On va aller euh, ici. là Non, non Vous avez un drone pour moi ou pas Euh, non. On a. On a pas d'armes. Viens, j'apprends un. Ah non, merde. On va tuer les gars et on va essayer d'en claquer un direct. Allez ouais. ouais, chem prépare-toi, là il faut pas ils mourir sont Ils sont où là? Il y a des points ou quoi T'as vu ils quoi là, là Ils sont ici. Ouais ils sont là. Ah ouais, ils m'ont touché d'en haut. Pour le peu de balle qu'il m'a mis il m'a fait mal. Hein. Il est énervé le, le... Oh. J'ai une frappe hein. Ils sont tous sur nous Ohlala. Là là. J'ai envie une frappe, j'ai envie une frappe, je peux y aller. Ils ont dû sauter, hein. Et il est horrible. Mais c'est horrible! Ah, T'as combien de vie? Ah, j'ai plus de vie, putain. Allez, go. Ah, putain! Mon pied, il a mis deux à terre, il se réa! Ça me Et casse les couilles Ça rend fou On est dans le même euh... goulag ça Ouais ouais C'est ouais. ça que j'en avais mis deux à terre frérot Deux à terre Ah mais ils rendent fou Ah oh, c'est la folie bon, Allez 100 cas sans camp au fond, on spawn à droite, à droite, à droite, sans spawn à droite, sans spawn, spawn à droite. Toujours à droite, il avance viderfic. À, à droite, toujours le long, il avance milieu, à droite, à droite, toujours. Il est bien vers toi, il est vers toi, il est vers toi. Bien joué. Est bien vu. Euh, du coup, j'ai pas intérêt sur le stuff. T'es comment, je trouve sur toi là Ça va pas. Tu veux que je vienne Tiens de sa mère. Dis-moi où je tu veux que j'atterrisse. Je sens sais rien frère. Où tu veux frère Je suis en train de tirer à la roquette absolument dans tous les sens. À droite, à gauche, devant, derrière. Tiens. de te rien. Te je, je suis là Zach, je suis là. Je joué ma poule. Zach, mais quoi Hein vas mon silence de mort, tu m'as volé là. Oh putain, tiens. J'ai euh... oh, euh, ouais, un... Y'en a un qui pourrait poignerait c'est un peu Tiens frère. Merci. Oh, oh là là. C'est ce genre si je meurs Je suis là, je suis là. C'est le même fils de pute, non. Je pense, pense qu'il se remaque, lui. Alors... Alors, ça ferme sa gueule maintenant. Grosse merde. sur le toit Allez, là, tu me régales, c'est bon. Les virés restent, team. Ouh, donne-moi une info. ici right euh, j'arrive pas Parle-moi. C'est bon, c'est bon. Je, je pourrais pas te dire la direction. Je dirais ouest. Ah ouais, je je l'ai pas vu le gars. Je te regarde du coup, frérot. Mais je sais pas d'où ça vient. J'ai hein. ouais, bon, pas de ligne, j'ai rien. Des oh, je suis salé, frérot, là. Mais ça me tire de loin ou quoi, en fait ah Ouais, ouais, c'est notre. De tir, arrive, mais ouais. de loin. Hein. Il est là. Tu l'as vu Ouais. Ah, ouais, il est là Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, très très loin. L hélico, dire, hélico ça quoi, nous a un hélico, les gars. Quoi il y a un kamikaze qui a jeté l'hélico hein. Bien joué descend. Encore un POOL Poule ou c'est un poule, moi j'aime bien Sur vous les gars voilà la prochaine victime. Allez les mecs à la base pour Il est où Là. Station station J'ai trouvé ton sniper de loin non, non. c'est bon il est mort Je l'ai trouvé celui qui te snipait Mais je l'ai. J'ai pas une plaque, t'as des taques, euh... Tiens, c'est On a mis deux. Il y a toute une cool. team qui me saute dessus. Maintenant, y'a un autre véhicule qui. Non, mais... il y a une autre team qui me saute dessus, les gars. Ouais, Je l'ai vu. Il est rentré là-dedans. Il va au shop. Ils sont deux. Il Y'en a un qui nous contourne. Tu feras gaffe que. Tu feras gaffe que j'avais pas passé le mur, collègue. J'ai plus de plaque, moi. Non, non, non, non, non, c'est pas possible, pas possible de me prendre autant de balles. <rire> euh, y'a un, un qui est mort. Y'a une autre team euh, de mecs bizarres. Ah, ça m'en ouf! Marine. Allez hop, ça dégage. Y'a du monde sur le colis, les gars, ou c'est. ou pas? Ah, sûrement frérot, sûrement En fait, a, je vois des gens qui tirent à droite et d'autres qui tirent ouais. à gauche Ah oh, non Ah ouais, là y'a un mec là Ah ouais, moi je suis mort sûrement mais bon T'as tué ton titre, c'est bon Ouais frérot, tu sais que je les défonce tous en 1 contre 1 1 contre 2, c'est un contre 3 là que j'y arrive pas Jouer. Oh GG ça frérot, déjà. On peut-être avoir l'argent. Allez, dégagez-vous. Oh ah J'ai été réactif sur ce coup là. Tiens. On a pris une véhicule, un véhicule. De, double véhicule. Crac. Oh. Ah dommage. j'ai Frérot, il y a, y a un système. troisième véhicule qui m'arrive dessus là. C'est trop, non Mais non, mais non. Il est plein, il est plein. Oh la la. Y'a a ça m'a sniper, je vois, fais gaffe. A ta droite. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, la ah ouais, voiture. Oh putain de merde. Mais attends, mais c'est qui eux, d'où ils sortent C'est. Les gars, ça. A... Il même pas, gros. Je cours, je me fais prendre dans tous les sens, gros. Ils ont un chute de poney en plus, ceux-là. Je. Sac, sac, sac on fait un push à gauche, on fait un push à gauche léger. On descend bas, viens avec moi. Follow moi. J'ai mis la para, c'est scream Agro. Crac. Tombé. Ah. Allez hop, c'est bon. C'était des FR Autre team qui arrive là-bas. Ouais, un cadre sur moi. Crac, crac. Mais je sais pas où il est, ping, ping, ping, je sais pas où il est gros ah, J'arrive pas, ça marche pas le ping gros, c'est quoi ce truc aussi là Je peux rien faire, il rien Ah, oh, je clique sur le truc ping, ça marche pas gros Ouais ah, si tu me l'aurais pingé j'aurais pu te sauver, hein. là je... Ouais ah ouais mais ça marche pas, c'est de la merde Je crois que Lucky il a... Il, a... il a dû me toucher un truc Chaque fois qu'on stagne dans un endroit c'est incroyable le gens qu'il y a. Ouais, et là, il là, y, y a quatre voitures qui sont passées, dont, ah ouais. dont deux pleines. Et, euh, et, et en fait, il y a un de vous qui s'est fait knock par un, par un sniper d'une Nakatomi. Ah ouais, c'était là-bas Ouais, ah ouais, je... Euh, je euh... suis la pute de la game, quoi C'est vrai, c'est toi quoi. qui te l'ai prise Ah ouais, non mais oui, c'est moi qui mort. je comprenais pas de où ça venait Ah bah ouais, tu des voisins Tu peux atterrir sur les corps ou pas les gars Impossible, ah ouais. wow, c'est impossible, wow, wow, wow. impossible Qu'est-ce qu'il met lui Qu'est-ce qui te met lui Silence ah, de mort, qu'est-ce qui te met là Attends un peu il sait que j'arrive, c'est pas possible Il peut pas savoir que j'arrive frérot, je suis en silence de mort Il peut pas savoir, TitiV, BBF, mes couilles C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi Ok, tu m'as réanimé, je t'en voilà. dois, Tout dois une. Pas de... <rire> Tous ces potes viennent d'arriver, ils ont envoyé le, le colis. Ça me, ça me dépite, les gars. Je, on Alors, dehors. moi, écoutez-moi. C'est pas triste, toi Il là Mama, écoute Moi, écoutez-moi, je suis pas triste. J'ai envie de me, de me peindre, frérot. Par les jambes, par les couilles, par ce que tu veux. C'est un concept, hein. Je peux vous réa? Bah, si t'as envie de mourir, réa, réa nous, hein. Oh, wow, bonne chance. Je veux bon. Ah, incroyable, Sora Il y en a tellement, frérot. Tu te rends compte que j'ai ouvert ça comme ça au hasard Au hasard entre guillemets ou euh, vraiment au hasard le gaz est à proximité. Euh, Tu connais, enfin tu, tu, tu le sais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, cheval Frère, je pense que je vais me faire tuer par un mec accroupi dans une maison et quand je dis que bah, ce sera POV, je me rends compte qu'ils étaient trois. Où t'as sauté Là, il y a la qui était en train de traverser. Il me semble, hein. J'étais pas sûr. Ouais, mais... Non non, moi c'est sûr. Il passe. Merde. Oula, oh oh c'est chelou ce que tu viens de faire. Cadeau à la famille. sérieusement. SMI. Trois équipes, cinq mecs. Deux, deux, un. 确认你吧 Ouais vos mères ouais Bravo Let's go, frérot, ta monstre. Merci. Bravo. Bravo. Tu tirais. Oh là là là là. Ah ouais moi aussi. Avant me... euh, deux jours je crois là. Oh, c'est bon, c'est mort. <rire> oh là là eu là là. plus en jouer pendant deux jours là. Allez ah, les gars, les gars, j'ai tout donné pour celle-là. Ah oh bon, ouais, bon, franchement, merci d'avoir pensé à moi. C'est <rire> mal que tu tirais. Ah, régalé, je sais que tu penses à, à, à moi au fond du corps. Ah ouais, c'est incroyable.